Chers traders et investisseurs, mercredi 6 novembre, bonjour. Alors la fête continue ce matin et les marchés en début de matinée, milieu de matinée progressent encore, mais peu. Alors peut-être est-ce en partie dû à l'annonce de la volonté de Xerox d'acheter HP aux états unis On ne sait pas. Donc euh, notre prochain objectif sur le DAX est autour de 13 270 mais nous n'y nous entrons pas. Nous n'entrons pas long en swing trading sur le DAX pour le moment. C'est beaucoup trop tôt, nous attendons un petit peu. Alors les marchés ce matin consolident et donc euh, ils consolident légèrement et dans cette euh, ambiance L'intraday est difficile. Et ce matin, nous avons dû affronter deux trades stoppés à leur prix d'entrée, ce qui est rare. Malgré tout, nous avons quand même réalisé trois trades gagnants accompagnés de deux médailles. Nous espérons un après-midi un petit peu plus facile. Évidemment, tous les jours ne sont pas égaux. Certains jours sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Enfin, de toute façon, nous vous souhaitons à tous de très bons trades, une bonne journée et vous disons à demain.